On va faire une poisson sur le barbecue. Pour avoir une poisson bien juteuse, c'est pas mal de faire ça dans une croûte de sel. On commence avec la grosselle sel dans un mélangeuse. Puis on va mélanger le gros sel avec des herbes fraîches. Ça peut être estragon, basilic, coriandre. Pour avoir du fraîcheur, je mets un peu de zeste de citron vert. Notre sel est presque fini. Il manque juste deux blancs d'œufs. On commence avec un peu de gros sel sur le plateau, on met le poisson. Après, on va couvrir le poisson avec gros grosselles aux herbes. Et on met le poisson sur le barbecue pour 20 minutes. Pour être sûr que c'est cuit, il faut contrôler la tête du poisson.